politique Marine Le Pen peut-elle surfer sur la vague populiste Oui, alors en, en ce moment, on ne peut que s'y intéresser, puisque c'est un petit peu le point de fuite de toutes les analyses euh, sociologiques. C'est un arrière-plan euh, conditionnel. Il okay. euh, y a un certain nombre de faits porteurs d'avenir en Europe en ce moment qui pourraient euh, donner euh, l'impression au, au rassemblement national pardon, que le ciel euh, s'éclaircit. Euh, ah. bon, en... en, en... En réalité, euh, je suis assez dubitatif pour la simple et bonne raison que euh, cette analyse me semble biaisée. En réalité, les votes nationaux ont des origines tout à fait différentes en Europe. C'est-à-dire que l'Europe est confrontée aux mêmes enjeux. Les 28 pays européens, selon moi, ont les mêmes enjeux. C'est la transition énergétique, euh, la modification démographique et la subordination à l'UE. Voilà. Pour moi, c'est les trois grands enjeux qui surdéterminent tous les autres. Mais la hiérarchisation de ces enjeux est vécue très, très différemment. J'ai la chance d'habiter entre la France oui. et l'Italie et je viens avec ce que les impôts m'ont laissé de m'acheter un cabanon en Espagne. J'ai pas dit un château, j'ai dit un petit cabanon euh, de rien du tout. Donc, ce je, je parcours euh, régulièrement <rire> euh, ces trois pays-là. Et je remarque qu'en réalité, dans des enjeux communs, euh, finalement, euh, chacun voit un peu midi à sa porte. Oui, les Espagnols, ça. ils sont obsédés par quoi les Espagnols, ils sont obsédés par une chose, c'est le traumatisme des banques en 2008. Les Français sont obsédés par l'absence de croissance. Chaque, chaque mois, chaque deux mois, chaque trimestre, la prévision, la croissance qui ne revient pas. Euh, en France, il n'y a rien qui croit, il n'y a que l'abstention, comme disait l'autre. Les Italiens, c'est la fracture nord-sud et la ghettoïsation de leur périurbain. Les Allemands, c'est la réorientation de l'aide extérieure qui provient de leur excédent commercial. Donc. Et je, je m'arrête là parce qu'on pourrait en faire 28 comme ça. En réalité, euh, le biais que, que, que je me, qui va me servir de, qui va servir de, de support à ma réponse, c'est que le même vote ou en tout cas le vote pour le parti dit ou qualifié à tort ou à raison d'extrême droite ou extrêmement conservateur ou de droite radicale, etc. En réalité, euh, n'est pas du tout le Ne me semble pas être le marqueur d'une solidarité continentale. Mmh. Euh, ni d'une espèce de connivence politique pan-européenne où tout à coup tout le monde aurait synchronisé ses horloges et les, les étoiles seraient alignées. Pour moi, c'est simplement que quand l'économie se contracte, quand le climat se contracte, euh, quand la finance se contracte, quand tout se contracte, eh bien on veut un capitaine à bord. On, on, on, on est prêt à sacrifier une partie de sa liberté individuelle, c'est-à-dire de la démocratie, pour un pouvoir un petit peu plus un peu plus autoritaire, un petit peu plus hiérarchique. De la même façon qu'une hein, révolution, c'est toujours un changement de bourgeoisie, une laïcisation à excès, bah, à la fin, va appeler à une certaine forme d'appel à la manivelle, à une forme de hiérarchie, à une forme de transcendance, à une forme d'ordre et d'autorité. Et le parti, traditionnellement, à tort ou à raison, attaché à, au symbole de l'autorité, va être généralement celui qui est le plus à droite sur l'échiquier politique. Donc je ne vois, pour, pour résumer en, en une phrase, je ne vois guère de point commun entre le vote à droite de l'Italie, que je connais bien pour y habiter, euh, celui de, des Suédois, celui euh, des Autrichiens ouais. et, et les autres. – Vous n'êtes pas le seul à le dire, Patrick. – Ah ben mince, si. je pensais qu'elle était de moi, celle-ci. <rire> – Les observateurs disent qu'il n'y a pas d'homogénéité entre, entre ces pays-là, et, et, et surtout pas d'international nationaliste, précisément. Euh, – Oui, il y avait un scale qui je crois que c'est les inconnus… Euh où il était Manu, tu descends », C'est Pourquoi faire mmh. ?» En fait, ces élections, c'est un peu ça, c'est « Pourquoi faire ?» Ok, il va avoir une vague, mais pourquoi faire Et euh, il y a cinq ans, le Front National était le premier parti euh, aux élections européennes. Mmh. On pourrait avoir un bilan aujourd'hui de leur groupe européen. Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Quel est la, leur avenir Moi, c'est ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, on a l'Italie et la Hongrie qui sont, euh, qui sont plutôt en avant, qui sont à la tête de leur gouvernement, euh, la France, elle a, pendant cinq ans, elle a été au Parlement européen. C'est une machine extraordinaire, le Parlement européen, je, je pense que euh, Martial connaît ça, cest à y a, oui. y a des moyens énormes, d'argent, de moyens techniques, etc., et on peut faire plein de choses. Si le Front National, aujourd'hui, décidait que cette élection, c'était la possibilité de former ses cadres, c'est-à-dire d'amener que des jeunes, sur une liste, et de les former pendant 5 ans. Il y a un avantage quand on est député européen, c'est qu'on ne peut pas faire trop de conneries, vu qu'on a peu de pouvoir. Par contre, on peut énormément observer. Observer la machine, comment elle fonctionne. Maintenant, au Front, et même en France, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là-bas C'est qu'on place les copains, on place les gens qui n'ont pas été élus ailleurs. Et puis, en règle générale, il n'y a jamais de bilan de, du, du travail qui a été fait par ces gens-là. Je ne parle pas que pour le Front National, tout le monde est un peu à la même enseigne. Moi, je terminerai par euh, ah, les Bavarois, oui. les Bavarois en Europe. À Bruxelles, ils ont acheté un château juste à côté, à, à, à, à côté du, du conseil à Bruxelles, ils ont acheté un château. Ils ont plus de 50 personnes qui travaillent pour la Bavière. L'île de France, ils ont 5 personnes, et je crois qu'il y en a deux qui sont des stagiaires, euh, ils ont deux bureaux. Ça, oui, vous, moi, montre, ça vous montre comment euh, le, le problème, c'est... – Ok, il y aura une vague, mais pourquoi faire ?– on peut toujours, Bien sûr qu'on peut critiquer on, une Marine Le Pen démonétisée, dévalorisée, euh, perdue pour la cause après Elle le débat, seule, etc. Hein. Ils sont à nouveau à 21%, c'est ouais. la concurrente d'Emmanuel de, Macron, c'est ça la, la question que je vous pose finalement. – Il y a aussi des bons députés mais, européens mais sûr, du Front National, enfin, dire, Mais, mais là, ce si soit on soit on se retrouve Bay qu'on a reçu, William ouais, ouais, ou ouais, qu'on a reçu, – font du très bon travail, Honnêtement, ils sont de qualité, ce qu ne sont pas des… – Non, non, fois. je ne dis pas qu'ils ont c'est qu'il n'y aura Mais pas… – Mélenchon se retrouve dans les choux et plus que dans les choux. Euh... Je, je et alors c'est cohn Bendit qui est sur la liste en marche, Mais là je, je vais vous dire que… – Je suis entièrement d'accord, le, être le problème c'est que la vague elle va avoir lieu et il va mmh. falloir que cette vague elle se transforme par quelque chose parce que les gens autrement, ils iront ailleurs. Ah – Oui, c'est déjà fait, on vous a déjà dit – C'est-à-dire que, hein. que euh, la vague, c'est bien gentil, on proteste, mais s'il n'y a pas un projet derrière, si demain le Front National n'est pas capable d'aller voir Orban, d'aller voir les Italiens, etc., en disant, maintenant on se met ensemble, on essaye de faire quelque chose. Est-ce que Orban va accepter d'être dans le même groupe que Marine Le Pen après les élections Est-ce que c'est en train de se négocier tout ça, tout ça, on n'en sait strictement rien. Je veux dire, moi, je, je si, si le Front est capable, moi déjà la le réponse, Rassemblement National est capable de faire ça, la réponse, tant mieux. Marine Le Pen n'est pas candidate, elle ne sera pas dans le groupe avec Orban, ça ne te posera pas. <rire> Mais. – Toutes ces questions-là, moi j'aimerais bien qu euh, que le, les, les gens du, du Rassemblement National euh, y travaillent. – Il faut déjà arriver jusque-là. Alors Philippe, petite trésorerie, gros sondage, le Front National est dans le tunnel du fisc, dans le tunnel de la justice, dans le tunnel du choix de la tête de liste aussi, les... qui n'est toujours pas trouvé. On nous parle d'Hervé Juvin… Pas très glamour. Qu'en qu pense le coach oui, en séduction Intelligence ah, Je ne sais, euh, je sais ouais, pas s'il y a un, un coach en séduction parmi nous, mais en tout cas, ce n'est pas moi. <rire> je ne m'en pas pas questionner non plus. Mais Juvin travaille dans la, re... la revue Éléments. c'est c'est entamé. Il a Et, et, et l'émission sur TV Liberté. s'appelle Juvin en Liberté. J'adore. Non, mais Juvin, c'est le... remarquable. Mais pour l'électeur lambda, il n'est pas très charismatique pour l'électeur lambda. Ça évite à Marine Le Pen de choisir entre B et Aliot. Là, je suis d'accord. On ne peut pas dire à la fois qu'on choisit l'intelligence, qu'on ne choisit pas Juvin, c'est l'intelligence. Mais il est totalement délivré. – Du rassemblement national ne va pas se décider sur le plateau. <rire> euh, voilà, il me semble que c'est eux qui vont décider, c'est pas ici. Euh, il faut quand même voir une insister. chose. Effectivement, <rire> les problèmes, comme vous le disiez très justement, d'un pays à l'autre que... sont complètement différents. Les problèmes des Allemands, des Italiens, des Espagnols et autres. D'ailleurs, en Espagne, il n'y a quasiment pas de parti populiste. Euh, Ce n'est pas, pas du tout à l'ordre du jour. Y quand même il y a, bon avan... notes, hein. y a quand même un avantage. À, ce, à ces succès grandissants dans tous les pays d'Europe d'une vague populiste euh, peu ou prou selon notre point de vue proche du, du Rassemblement National maintenant c'est la crédibilité parce que il y a quand même une chose qui a toujours arrêté l'électeur à un moment donné c'est la crédibilité euh, des dirigeants du Front National anciennement et du Rassemblement National maintenant c'est de savoir s'ils étaient capables on en a beaucoup parlé avec le débat raté de Marine Le Pen, c'était sa crédibilité, ce n'est pas ses idées qui ont été mises en cause. Donc, pour les lecteurs, euh, le fait que dans tous les pays, il y a une vague, on se dit, tiens, ils arrivent au pouvoir, parce que dans une coalition en, en, en Autriche, ils sont au pouvoir, dans une coalition en Italie, ils sont au pouvoir, en Suède, ce n'est pas encore fait – C'est-à-dire qu'ils seront peut-être dans une coalition, on ne sait pas encore, c'est pas arrêter les Jeux. Donc on peut se dire aujourd'hui, euh, en France, ah ben, si finalement les autres pensent que des gens qui défendent ces idées-là peuvent gouverner et ouais, obtenir des effet, résultats, euh, ouais. ça peut à ce niveau-là avoir un effet important. Surtout qu'en France, qu'est-ce qui se passe euh, C'est qu'aujourd'hui, il y a une baisse de popularité terrible de, du pouvoir. Bon, ça c'est peut-être un peu logique pour tous les gens qui sont au pouvoir. Mais en face, il n'y a plus rien. Il reste une tête de liste, il en reste deux, Mélenchon et, et Marine Le Pen. Mélenchon, visiblement, est en roue libre parce que ça ne fonctionne pas, ce qu'il fait. Marine Le Pen a tous les ennuis de la terre, financiers et autres, bien, elle n'a même pas de tête de liste pour sa liste, effectivement. Mais tout le monde ne connaît qu'elle, à part ça. Qui connaît Laurent Vauquier Les lecteurs, je parle des lecteurs, ici on connaît, mais... L'électeur de base, il ne connaît pas. Et le, le jour où il va devoir voter, s'il se déplace pour voter, parce que ça, c'est le grand problème des européennes aussi, faut-il encore euh, aller se, se déplacer Mais s'il se déplace, le, le grand problème peut-être du Rassemblement national, s'il en a un, ce n'est pas les ennuis financiers, c'est que Marine Le Pen n'est pas de tête de liste et qu'ils n'ont pas de tête de liste connue. Maintenant, on va oui, voir. – Les ennuis en financiers peuvent quand même oui. poser mais, un énorme euh, problème. – Est-ce hein. que vous me permettez juste… – Oui, les ennuis financiers, tout le monde a des problèmes. Oui, – Les 2 si millions ne sont pas Philippe. rendus là. – Le problème c'est qu'il y a maintenant sur les chèques à droite des personnalités qui sont connues aussi. Je veux, Je veux dire, il ne faut pas sous-estimer Nicolas Dupont-Aignan parce que c'est son moment c'est son moment, et que s'il trouve euh, une Nadine Morano, une Janine Bougrabe, une Janette Bougrabe, etc., pour faire un duo euh, à, à l'Europe, ça voudra dire quelque chose, euh, et il s'est quand même ah, adressé oui. aux électeurs, les Républicains, il est compatible, il s'est adressé aux électeurs du Front National, il est compatible, par son acte, courageux ou pas, mais... Euh, courageux, incontestablement, c'est le seul bon. qui avait branché Et puis il y a, et, et, et même si ce ne sont pas dans les scores des sondages, il ne faut pas oublier François Asselineau, parce que Asselineau, comme d'ailleurs euh, Florent Philippot, mais peut-être plus Asselineau, parce qu'il a un un message qui est clair. Je ne dis pas qu'il faut l'apprécier ou pas. Encore que je trouve que l'homme est intelligent et intéressant. On l'a reçu, on le recevra encore. Mais euh, voilà, je dis. Marti, il y a des gens qui ont des messages. Beaucoup, en parlant de Nicolas Dupont-Aignan, qui est fort sympathique et qui a quand même fait 4,5% et demi aux élections présidentielles. Il mais alors, de le comparer de maintenant avec Asselineau, <rire> euh, faut peut-être pas exagérer non plus. Mais non, mais je trouve que les démarches sont à la fois Dupont un Asselineau. Il veut qui il veut s'allier avec personne. Alors qu'est-ce que et mais il a un il y a message en a clair. Il veut oui, mais, mais il porte le un message clair qui est celui du Frexit, oui, mais ça il... vaut ce que ça vaut, mais le message est clair. Oui, – Personne mais tout le monde ne veut du Frexit, sinon. tout le monde a la trouille du Frexit, ça a été le grand plantage du oui. Front National, oui, oui. puisqu'il s'appelait Front National à l'époque, à la présidentielle, c'est qu'à 15 jours de l'élection, ils ont complètement viré à 180 degrés pour pas. dire je que nous, on a on, on ne sortait plus de l'Europe. – Je ne choisis pas les personnes, voilà. je ne choisis pas, je ne dis pas ce qui est bien ou pas bien, ce que je sais, ce qu'ils se sont. – Il n'y a que Asselineau, il représente moins d'un pour cent. – vous me dites, il y a des personnes qui ne sont pas connues, nous. – Je vous réponds, pourcent, je vous réponds que ce sont des gens qui sont connus, qui sont porteurs d'un discours, et aujourd'hui d'un projet euh, dont les Français ont entendu parler. Point final, je ne sais pas que le mais projet mais est bien. – Personne ne connaît Asselineau, il ne faut pas exagérer. – En tout cas, on sait qu'il veut il sortir présenté. de l'Europe, et que c'est le seul d'ailleurs. Oui, – euh, mais Philippon tout le bon monde ben veut bien qu'il sorte de l'Europe et monde de France. <rire> – Je pas crois que Nicolas, euh, Pierre, à côté de moi… Euh, – Oui, on parlait des, des problèmes du Front National. Euh, oui, on peut les taxer d'une certaine légèreté, euh, c'est un fait, mais ce sont des problèmes qui sont d'ordre conjoncturel et non pas structurel. Et, et euh... quand on parle de légèreté financière, euh, quand on voit ce qui a pu se passer chez les Républicains, du le temps de Sarkozy avec Fillon, il euh, n'y a pas de problème vraiment structurel au front. C'est vrai qu'ils ont de leurs soucis, mais comme pareil, quand on les compare… Euh, – Enfin ce, là, ils à... risquent l'asphyxie financière quand même. Si le jugement ne oui, leur rend pas, pas... les 2 millions, ils ne peuvent pas euh, ben, faire sortir et, les affiches et, et, et, et, euh... il Négocieront, hein, voilà, on négocie. Ouais, Quand oui, on a oui, des dettes, on les négocie. J'ai connu voilà. le Front National où, où, où, où vous n'avez pas un flèche, ça marchait, bah, ils, feront des, ils feront comme tout le monde, ils seront la ceinture. Hein. Moi, je crois qu'ils euh, sont au bord du dépôt de bilan, hein, moi, je, je le pense. Eh hein. bah, bien, bah, ils, bah, ils, ils feront autre chose, Oui, ils élèveront des chats. Mais non, mais ils redémarreront sur autre chose. Bon, bah, c'est comme ça. Et je, je pense pas qu'ils ont mais déjà je, prévu je, un plan B. Il ne faut pas que je ne si faut... faille... enfin, Je une. pense pas qu'il faille somnubiler sur la crédibilité de tel ou tel personnage. Si, si des Français votent pour Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas parce qu'ils sont crédibles, c'est parce qu'ils correspondent à une émotion et à une, vision, une vision des choses. Et C'est intéressant, parce qu'on parle du, du, du populisme, et vous le, vous le situez tous à, à droite. On parlait du populisme en Espagne, il y en c'est Podemos, le populisme, le populisme de gauche existe, c'est Syriza euh, en Grèce et qui convient avec des souverainistes plutôt à droite. Le mouvement 5 étoiles, on le Le principe même du populisme, c'est qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Bon, en fait, en Italie, il y a Matteo Salvini, mais il y a aussi Beppe Grillo du Mouvement 5 étoiles. – Le principe du populisme, oui. c'est qu'il répond aux problématiques du peuple. – Oui, du donc classer le, le populisme à droite ou à gauche, c'est assez… assez euh, euh, -ce comment dire dire Oui, comme la, la, la démarche est un peu incertaine. Euh, c'est d'autant plus que, effectivement, qu'est-ce qui fait, le, le, le, malgré toutes les spécificités européennes et le vote populiste peut s'expliquer par diverses raisons d'ordre national. Mais il y a un phénomène qui concerne tout le monde, c'est la nouvelle vague migratoire qui depuis quelques années. Il y a les pays qui sont touchés de plein fouet, comme l'Italie, comme l'Espagne ou la Hongrie, et même ceux qui n'en ont pas encore, mais c'est l'idée qui s'en font qui développe le, le, le, le le, la même peur, la même appréhension. Et l'immigration est un, un sujet intéressant, c'est qu'elle touche en même temps les gens de droite et de gauche. Les gens de droite vont avoir peur pour leur identité culturelle, religieuse, ethnique, éventuellement. Et les gens de gauche, ça va être effectivement, ce qu'on voit ce qui se passe en, en, en Allemagne, c'est qu'ils vont avoir peur que l'immigration pèse à la baisse sur le, le, sur le salaire. Mais ces deux peurs, effectivement, sont parfaitement conjointes. Et ça se voit chez les Mélenchons, chez les la France insoumise, où là, ils ont vraiment un problème d'ordre structurel, c'est qu'il y a une frange de la France insoumise qui est quasiment sur la ligne qu'on peut voir chez des que en Allemagne, où l'aile gauche de, de, de, des Linkeux est de plus en plus inquiète des problèmes migratoires. Et il commence à se développer un discours populiste de gauche. Et je sais que c'est la, la grande fracture qu'il y a en ce moment à la France insoumise, d'un côté Obono, Gérard Miller, et de l'autre, bah, ce, ce jeune garçon qu'on voit souvent, qui est un jeune député, et qui lui vient du Nord, et pour lui les questions identitaires, il a beau être de gauche, ça compte aussi, parce que c'est un ch'ti. Hein, c'est pas Gérard Miller. Donc là, effectivement, le, les problèmes du front, sont bah, ou enfin, du rassemblement, comme il faut dire maintenant, oui, ils ont des problèmes comme ils ont, ils ont toujours eu. Moi, ça fait 30 ans que je les connais, ils ont toujours eu des problèmes. Hein, ce n'est pas la première scission qu'il y a eu, il y a quelques années ici, qu'on ont connu ça. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est embêtant. Voilà, c'est embêtant. Mais rien de plus. Et je pense, effectivement, que... Et, et c'est pas forcément Marine Le Pen qui va fédérer tout ça, ou la tête de liste. Mais en tout cas, il y a une poussée européenne après la façon dont ça va s'articuler d'après politique politique, on verra. Hein mais c'est pas… Non, mais ju – Justement, c'est le problème, c'est le après. Euh, là, là où je suis d'accord, c'est que je pense que le, la sortie de l'Europe maintenant est finie. Enfin, je veux dire, on, on a vu l'exemple italien, on a vu l'exemple hongrois, on peut rester en Europe oui, et oui. vulgairement leur dire merde. C'est ce qu'a fait Mais globalement, ce tout le monde ban. est européen, est comme tout le monde est républicain aujourd'hui, même Bien les royalistes. – on, on, oh, okay. on, on peut dire, de toute façon, il n'y a pas une armée… Euh du jour au lendemain, il n'y a pas une armée européenne qui va venir vous envahir parce que vous, vous n'êtes pas d'accord avec, avec, avec le, le système européen. Les, et ça, Orban l'a très bien compris, et les Italiens sont en train de le comprendre. – Ils font exactement ce que disait le général de Gaulle, c'est la folie de l'a Et, HZ, et le, le Rassemblement National est peut-être en train de le comprendre, et même et je le FPO en Autriche, qui est au pouvoir, il faut quand même le rappeler, <rire> lui est pro-européen, il ne veut absolument pas sortir de l'Europe. Plus personne ne veut sortir de l'Europe, à part ma... l'ami de Martial, la, comment il s'appelle ?– ami, oui, c'est pas mon ami. <rire> Moi je respecte le oui. temps beaucoup de monde, ah, c'est pas pour ça que est un il faut admettre que. Il est, il est Moi j'aime sa qui... constance. – Voilà, j'aime sa constance, chez mais vous voyez, ne se pas de projet ?– Et alors Et alors il, il a, a un projet, projet il est constant oui, ben. avec, je ne vais pas vendre Arlette du aussi, il est Je ne vais pas, pas vendre <rire> du Asselineau, mais je trouve que voilà. Mais Arlette Laguillet, elle est constante. Eh ben, écoutez, c'est assez respectable d'être constante. – elle n'a pas, pas appelé à voter Chirac le 21 avril. – ben, je trouve que c'est assez constant dans ses bon idées. C'est pour ça qu'elle est remarquable, j'aurais ben, pu me marier avec Arlette. – Florian a toujours été constant également. Ben enfin, oui, ben c'est pour ça. Et bien voilà, c'est ça le critère que j'évoquais, enfin, c'est pas de, de soutenir le projet, je ne soutiens de, aucun de, projet. De, de la voilà. penser qui pourrait être considéré comme winner à l'avenir, ça me semble un peu. Oh, mais bon, tout est possible. Stéphane, ça. vous voulez dire un mot vous avez... Euh, – Même deux, si vous m'y autorisez. – Allez, deux. Euh, – C'est euh... risqué parce qu'il parle beaucoup. Hein. – oui. <rire> ben, En fait, l'ambassadeur voilà. absent, vous savez, cette, cette ombre de l'aigle qui plane au-dessus de vous et que vous sentez, euh, qui brille par son absence, c'est Philippot, justement. C'est-à-dire que le meilleur ambassadeur du Front National depuis des années est la raison pour laquelle il trustait tout les passages médias, c'est qu'il il a une dialectique, une rhétorique bien meilleure que Marine Le Pen à l'oral, il a mouché en concurrence directe euh, Macron parce que, enfin à un moment, pour comparer, euh, pour, cap, pour comparer une performance rhétorique il faut comparer au même adversaire Philippot, Macron même si vous avez une dent contre lui, c'était au mieux à égalité, et selon moi, il l'a emporté. Bon, Macron-Le Pen, c'est pas la peine d'en parler, on sait ce qui s'est passé. Donc, le, le problème du Front National, c'est qu'il a, il a formé et a, il, a, il a coaché médiatiquement un Philippot qui est devenu très bon dans cet exercice, qui a trusté les médias, notamment le matin, il y a eu un chiffre. Que j'avais entendu dans une émission concurrente à la radio, enfin qui ne peut pas être concurrente puisqu'elle est à la radio, euh, il avait trusté, je crois, sur les mois précédents à la présidentielle, quelque ouais, chose comme vu. 42%, je crois, des interviews politiques, toutes catégories confondues. Et le meilleur… – On a dit qu'il s'y précipitait toujours aussi. Bon, en tout cas, il, ouais, ouais. apparemment. C'est euh, une qualité. Il, oui, il, ouais. il était invité. Ouais, pour ouais, ça. Ouais, il ouais. était invité. Ouais, ouais, il ouais. Était invité, non, il délivrait la invité, performance en fait. qu'on attendait de lui. Vous savez que les, les médias, c'est un univers où on doit délivrer une performance. Il le faisait. Et le problème, c'est que deux mois avant ou, a, enfin je sais plus, après l'échéance fatidique, il sort du navire et qu'aujourd'hui, double problème pour lui. Un, son CV est marqué de l'étiquette euh, a été dégagé. Quoi qu'il en dise, tout le monde sait qu'il n'était plus en odeur de, de sainteté. Deuxième problème, c'est que comme on dit en latin, tarde vientibus ossa ». Ceux qui arrivent en dernier, ils mangent les eaux. Et le Frexit, s'est pris par votre grand ami Aslino. C'est-à-dire bon, que... C'est l'ami de Martial. Hein. Oui, Il enfin c'est un, un peu fond, fond, même ce... le mien, parce que j'ai collaboré avec lui dans, une... dans quelques temps. Mais euh, euh, euh, voilà, au, au, au retardataire restent les eaux. C'est-à-dire que se ranger aujourd'hui sur une ligne euh, Frexit pure, c'est avoir 10 ans de retard sur quelqu'un qui a fait 0,9. Donc, double erreur pour Philippot, une de sa faute, une pas de sa faute. Et surtout, bah, quand on porte au nu, quand, quand on coach médiatiquement et quand on, on choisit un ambassadeur et qu'on le débarque, bah, c'est normal que pendant quelques années, on se retrouve sans tête de proue, sans faire de lance. C'est d'autant plus qu'effectivement, le problème qu'a eu le Rassemblement National, c'est d'un côté Marine Le Pen perd son, son, son flotteur gauche avec Florian Philippot, mais aussi son flotteur droit avec Marion Maréchal. – Oui, tout à Oui, fait. Oui, oui, oui. – Vous voyez les, coup, les oui. derniers oui. sondages, euh, voilà, c'est vrai, mais… – Mais je pense que les électeurs ne s'arrêtent pas on a à ça. – Voilà, voilà c'est ça, les électeurs La sont foutus finalement. – Les questions de cuisine politique interne ou de crédibilité fout, politique de tel ou tel, ce n'est pas ce qui motive l'électorat. – Et puis tout le monde se croit indispensable et au final, non. Alors, on termine ce premier débat avec les dessins d'Ignace. Le Rassemblement national salue les Italiens partisans de Salvini, pour autant, recommande Marine Le Pen, pas de salut, Romain. Oh, oh là là Oh là là, oh là, là. Même en Suède, l'européisme fond, nous dit ce petit bonhomme de neige, comme neige au soleil. Ça va. Et Marine Le Pen ne sera pas tête de liste européenne. On voit qu'elle a d'ailleurs morflé, la pauvre, avec un gros bandeau <rire> sur la tête. Je ne, suis, je ne me suis pas encore remise de la présidentielle. On se retrouve. On enchaîne maintenant... Sur une rubrique qui va parler de votre jeunesse, Stéphane-Edouard, que faisiez-vous à 20 ans